Bonjour et bienvenue à ce programme qui est en direct, diffusé depuis Washington, D.C. Je m'appelle Dante Disparais et je suis le fondateur et le PDG de Risk Cooperative. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue et la bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis Lusaka, en Zambie, depuis l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons avoir un débat inter. Nous allons entendre vos questions sur le concept d'échouer pour mieux réussir. Vous pouvez également poser vos questions sur le forum, sous le lecteur vidéo, ou sur Twitter avec la hashtag Anthrop africa E-N-T-R-E-P-Africa. Il y a également, euh, depuis Boston, Sahan Kavat jones qui est la fondatrice et, la, et le PDG de Face Africa, une organisation de développement communautaire qui veut euh, renf, renforcer les infrastructures d'eau et d'assainissement en Afrique subsaharienne. Elle est née au Liberia et euh, son organisation a pu lever plus de 500 000 pour des projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène grâce à des euh, dons de JP uh, Morgan Chase, Coca-Cola, etc., Saran, vous avez construit une entreprise sociale pouvez -vous, impressionnante. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos expériences dans ce concept d'échouer pour mieux réussir Depuis Boston, bonjour. Je suis la fondatrice de Face Africa. Nous avons beaucoup travaillé en Afrique subsaharienne et dans des zones frappées par le conflit. Face Africa est une entreprise qui est née en 2008 pour aider ces communautés, pour rétablir les infrastructures sanitaires. Nous avons eu beaucoup de succès, mais nous avons également eu des échecs. Et je pense que c'est très important car on peut beaucoup apprendre de ces échecs tirer les enseignements de ses échecs I... j'ai échoué à plusieurs reprises That's a great, uh, great opening Merci pour ces remarques, Saran. Nous allons maintenant prendre une question d'Arnold Afoulayan qui nous demande comment échouer pour mieux réussir peut être un atout pour euh, le monde de l'entreprise. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette première question posée sur Internet? Again, I think plus vous échouez, plus vous euh, avez des expériences. Au Liberia, j'ai beaucoup appris sur ce besoin d'éduquer d'appuyer les jeunes, mais ils étaient confrontés à un sérieux problème, le manque d'eau potable et d'installations sanitaires. Et cela était évidemment un obstacle à leur développement. Beaucoup de ces jeunes, comme on le sait, tombaient malades à cause de ces virus, à cause de ces maladies qui étaient véhiculées par l'eau. Et donc, nous avons décidé de mettre sur pied ce projet. Notre objectif initial était d'apporter l'enseignement dans ces communautés, mais nous avons fini par réaliser un autre objectif. Ah oui, alors... L'échec pour les entrepreneurs s'est euh, fondé sur l'opportunité. Une opportunité comme une preuve que vous êtes sur la bonne voie. Donc l'échec dans le monde dans l'entreprise s'est euh, fondé sur une méthode scientifique en quelque sorte. Nous avons une question. Quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur qui peut être couronné de succès et pour moi, c'est euh, la détermination. L'entrepreneuriat, ça n'est jamais facile. La vaillance. Et vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le monde et pour eux, l'échec, ce n'est pas un obstacle. Pour eux, euh, leur entreprise, comme celle que vous avez construite, comme celle que Sarah n'a construite, est. Euh, en quelque sorte ancrés dans leur ADN. L'échec, ce n'est pas permis parce qu'ils ont une vision qu'ils souhaitent euh, réaliser. Donc certains échecs sont graves. Comment s'en remettre? Est-ce que vous avez des, des enseignements que vous souhaitez partager? Dante, can you hear me est-ce que vous m'entendez, Dante? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Sarane, je vous entends. Okay, great. Can you repeat the question, please? La question est la suivante d'un spectateur en ligne qui nous dit certains échecs sont très euh, marquants. Comment euh, comment justement euh, se rétablir? Oui, il y a Beaucoup d'exemples que je pourrais partager avec vous. Euh, je fais ce travail depuis 9 ans et je pense que nous avons des échecs au moins une fois par un mois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent créer une entreprise et il faut qu'ils soient préparés à ces défis. Il y aura des jours, beaucoup de jours, où on souhaite euh, jeter l'éponge et dire voilà, ça ne marche pas. Et j'ai moi-même fait l'expérience de ces écueils. Mais je pense que pour ceux euh, qui sont à la tête d'entreprises sociales, qui ne sont pas motivés par euh, l'appât du gain, doivent faire preuve euh, de passion. C'est euh, leur euh, d'objectifs améliorer le quotidien des personnes dans des communautés, les conditions de vie de euh, ceux qui vivent dans ces communautés. Donc il y a beaucoup d'enjeux et vous devez être vaillant, effectivement, pour pouvoir changer la vie de ceux autour de vous, pour améliorer leurs conditions de vie. Et en fin de compte, vous ne pouvez pas jeter l'éponge, vous devez persévérer. Exactement. Nous avons également eu une autre question. Euh, Donnez-nous un exemple d'un moment où vous avez presque jeté l'éponge. Et comme vous l'avez dit, dans la vie d'un entrepreneur, il y a toujours ce moment où vous voulez euh, abdiquer et laisser tomber. Dans mon cas, j'ai monté un projet euh, en Afrique euh, subsaharienne pour améliorer la gestion de la flotte humanitaire et nous avons été confrontés à toute une série d'obstacles. Et un problème parmi d'autres, c'est que nous n'avions pas à l'esprit les attentes du marché. Donc vous pouvez avoir un plan commercial sur PowerPoint, sur l'ordinateur et. Mais c'est sur le terrain que vous avez de vrais retours d'informations et que vous pouvez réellement comprendre euh, ce qu'il faut faire pour réussir. Imaginez que vous ayez à recréer cette entreprise, comment vous vous y prendriez pour ne pas tomber dans les mêmes difficultés J'estime que le financement, réunir les capitaux nécessaires, c'est ce qui vient en premier, et puis surmonter les difficultés viennent ensuite, mais mobiliser des financements est toujours à l'ordre du jour, quoi qu'on fasse dans le lancement d'une entreprise. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut bien comprendre les besoins en capitaux, non pas pour lancer l'entreprise mais bien pour la pérenniser. Quand j'ai commencé cette organisation, quand je l'ai lancée, j'étais idéaliste. Je me disais qu'elle allait continuer d'exister, qu'elle allait être portée par cet enthousiasme qui m'animait. Mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait beaucoup plus que cela pour faire marcher une entreprise. Et il faut donc créer des réseaux et trouver des moyens novateurs de mobiliser des financements et je me suis aperçue qu'il fallait que je m'y prenne différemment. Oui, vous avez évoqué quelque chose de très important sur le plan financier, sur le plan bancaire. Les euh, gens qui vous proposent des financements veulent avoir des résultats et vous, vous devez vous montrer performante et obtenir des résultats. Vous avez évoqué le mot innovation. Comment faites-vous pour limiter les dégâts en quelque sorte et rebondir après un échec Vous savez, limiter les dégâts, c'est un peu mon métier et je me rends compte que empêcher qu'il euh, y, qu y ait de la publicité sur un échec n'est pas la bonne démarche. Après tout, si votre projet échoue, tout le monde le saura de toute manière. Vous pouvez tout simplement expliquer pourquoi vous avez échoué et dire que vous ferez mieux la seconde fois, n'est-ce pas? Oui, je suis bien d'accord avec vous, Dante. Pour moi, faire preuve d'honnêteté envers soi-même comme envers ceux qui vous soutiennent, ceux qui éventuellement pourraient être des bailleurs de fonds, est extrêmement important. Dans mon entreprise, FES Africa, on traverse une époque difficile sur le plan de la trésorerie. Eh bien, l'essentiel, c'est de réfléchir, faire le point, voir ce que l'on peut faire. Et on s'est aperçu que um, un demi-million d'organisations qui ont un budget de 50 000 dollars euh, euh, connaissent des difficultés comme nous. Um, Quelquefois, il y a des organisations qui ne sont pas viables, il faut l'admettre. Quelquefois, on a des gens qui nous soutiennent, mais qui ne sont pas pour autant des gens qui vont nous financer. Et on est obligé de leur expliquer que pour que l'idée voit le jour, il nous faut des financements. Et expliquer pourquoi ces financements sont nécessaires et l'impact que ces organisations auront sur des vies humaines. C'est bon que de vous entendre évoquer effectivement cette raison fondamentale. Nous allons maintenant nous tourner vers l'USACA en direct pour des questions. La première question. Simon. Pouvez-vous un petit peu hausser oh, la voix pour qu'on vous, qu vous entende mieux? Oui. Euh, quelles sont les, principaux, les principales difficultés quand on veut lancer une entreprise en Afrique, vous qui connaissez l'Afrique? Je crois que la première difficulté, c'est l'accès au capital. L'accès au capital est effectivement une question complexe en Afrique, mais c'est difficile partout. Euh, je vous rassure, aux États-Unis, 90% des entreprises euh, à leur début ont du mal à réunir des capitaux et quelquefois n'y parviennent jamais. Voici pourquoi on met l'accent sur une attitude culturelle face à ce genre d'échec. Pour ce qui est du milieu africain, je pense que les investisseurs utilisent de mauvaises références. Ils demandent aux chefs d'entreprise d'avoir une stratégie de repli, de euh, d'enregistrer des, de re des bénéfices en l'espace de cinq ans, alors qu'il faut leur donner une marge beaucoup plus grande pour être viable, l'accès au capital étant le plus important. Et puis... Il y a des inhibitions culturelles qui existent et qu'il faut vaincre. Ayant assisté au sommet de Nairobi sur l'esprit d'entreprise et ayant discuté avec des chefs d'entreprise à l'échelle du continent, je sais que les mentalités changent aujourd'hui et que de plus en plus des chefs entreprises ont une autre notion du succès. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, lancer une entreprise en Afrique euh, suppose surmonter beaucoup d'écueils, mais on y parvient même s'il y a des difficultés à surmonter. L'essentiel étant d'innover, de faire preuve d'imagination et de trouver des moyens euh, créatifs d'obvier de, de, ces difficultés. Le financement, la mise de fonds de, est essentiel, mais faire marcher une entreprise n'est jamais simple par la suite. Quand vous pensez à ces jeunes entreprises, il faut d'abord être créatif et puis il y a recherché des sources de financement. Il y en a qui peuvent être explorées, comme par exemple le financement à plusieurs, les coûts, les incubateurs, en quelque sorte, les, les pépinières qui permettent de rassembler des financements venant d'entreprises de, différentes pour en financer d'autres. Mettons que le, vous vouliez financer un projet d'infrastructure et que vous n'ayez pas suffisamment de données sur le marché pour bien cibler euh, votre projet, eh bien, il faut vous entourer des talents appropriés, faire en sorte de recruter les meilleurs d'entre les meilleurs, hein, d'où la nécessité d'investir dans le renforcement des capacités, ce qui vous permettra de compter sur les meilleures équipes pour faire marcher votre entreprise. Hmm. Y a-t-il d'autres questions Bonjour, Dante. Vous m'entendez bien? Vous avez parlé de ces difficultés liées à la mobilisation de capitaux, vous avez parlé de, de l'étude de marché nécessaire, vous avez parlé de ce besoin de compter sur un engagement. Est-ce que vous nous demandez quelles sont les meilleures solutions pour surmonter ces difficultés? Oui, bien sûr, cette question est intéressante. Ce n'est pas... Des chefs d'entreprise qui vont résoudre ces difficultés, ce que vous avez évoqué implique l'intervention de l'État. Quelquefois, on a du mal à compter sur des cadres compétents parce que il y a cette fuite des cerveaux qui sévit en Afrique parce que il est difficile pour les personnes qualifiées d'obtenir des emplois dans leur pays, ce qui fait qu'ils vont à l'étranger. Il faudrait donc créer au niveau de la paille de l'État un climat propice pour que les talents restent sur place. À ce moment-là, les entreprises auraient tout un vivier où euh, trouver des personnes compétentes. Mais du point de vue d'un chef d'entreprise, je peux vous dire que nous, en tant que responsables d'une entreprise, nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons très bien intervenir dans la formation, dans le renforcement des capacités et faire en sorte de préparer, de former, de créer des compétences dans nos communautés pour justement retenir les talents locaux. Um, oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, la diaspora qui rentre en Afrique a monté des projets tels que celui de Tony Alomonso et ils ont des projets qui ont été montés dans plusieurs pays, plus de 50 pays en Afrique, ce qui attire les Africains à rentrer en Afrique. Euh, Gabino. Euh, construit une plateforme d'énergie solaire à travers l'Afrique sud subsaharienne, je le connais parce que je l'ai rencontré euh, à Washington, mais grâce à ce programme d'entrepreneuriat de Tony, il est rentré en Afrique et il y a beaucoup de façons de euh, relayer, de partager ses compétences. Il y a évidemment, comme on l'a dit, euh, énormément de pépinières, de jeunes entrepreneurs qui sont en pleine expansion sur le continent africain. Donc il y a beaucoup de façons innovantes de Pallier à ce manque de talent et de compétences. Encore une question depuis la Zambie. Hello. Bonjour. J'aimerais savoir, savoir quelles sont les, les motivations euh, qui peuvent permettre aux entrepreneurs d'aller au-delà des échecs et des erreurs qui ont été commises Eh bien, je pense que tout d'abord, vous devez être à la tête d'une entreprise que vous voulez diriger et euh, que vous voulez financer. Euh, parfois, euh, on copie on, des entreprises qui ont été couronnées de succès sans euh, forcément penser à la mise sur pied d'une nouvelle entreprise qui va échouer, qui peut échouer. Et nous devons faire preuve de passion et dire je suis déterminée à gérer cette entreprise malgré les défis potentiel malgré la difficulté à avoir accès au capital. Vous savez, Steve Jobs a dit euh, « le marché ne sait pas ce qu'il veut tant que euh, vous ne lui proposez pas quelque chose ». Et donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment une attitude euh, qui permet d'aller au-delà euh, de l'échec. Et c'est sûr c'est difficile, mais si vous faites preuve d'optimisme, de vaillance, de détermination, eh bien, je suis sûre que tout entrepreneur est capable de réussir. Bien, merci merci à Lusaka pour ces questions tout à fait intéressantes. Nous allons maintenant euh, répondre à des questions qui ont été posées sur notre forum depuis les, euh, le public qui nous suit en ligne. Soran. Quand est-ce qu'il faut juste euh, changer de direction euh, Oui. Et juste arrêter de perdre de l'argent. Oui, vous savez, moi, je suis entrepreneur dans le social et je ne cesse d'apprendre. Je pense que à un moment donné, vous devez faire un pas en arrière et euh, faire le bilan. Voir où vous avez commencé, où vous vous trouvez actuellement et où vous souhaitez être à l'avenir, dans cinq ou dix ans. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de déterminer une fois que vous avez donc évalué votre parcours, de déterminer si vous êtes ou pas sur la bonne voie, ou s'il faut peut-être repenser la mission, les objectifs de l'entreprise. Et je pense que ça vaut pour tout entrepreneur, pour toute entreprise, mais il n'y a pas de calendrier fixe. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons des problèmes de trésorerie, nous avons du mal à conserver les talents au sein de l'entreprise et donc nous devons réévaluer nos activités, notre entreprise pour euh, redéfinir notre stratégie. Mais une fois que vous avez euh, réalisé cette évaluation, il faut parfois jeter l'éponge et dire voilà, ça ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose. Mais pour euh, en arriver là, il faut euh, faire cette analyse interne, cette évaluation, que ce soit euh, pour les ressources humaines, pour les moyens financiers. Et je pense que c'est un exercice important et utile qu'il faut réaliser à un moment donné au, du parcours. Alors, quelle est votre plus grande peur en tant qu'entrepreneur et comment gérer cette peur Eh bien, moi, je pense que nous devons avoir une sorte de de cocon à une zone de, de protection dans le cadre d'un projet. Moi, je garde à l'esprit le fait que nous avons un objectif qui est ambitieux et cela me permet d'aller de l'avant lorsque les temps sont durs. Et un de mes amis, par exemple, euh, fait du vélo. Et il a besoin de ça, c'est son exutoire. Et ensuite, il, il rentre au bureau et il peut continuer, poursuivre. Et vous, Sarane, que faites-vous Eh bien, moi, je pense que avoir un réseau de soutien solide, euh, constitués d'amis, de collègues, de partenaires qui sont là pour vous appuyer financièrement, évidemment, mais pas seulement pour vous apporter un soutien psychologique. Je pense que c'est crucial. Il y aura des journées noires, des euh, moments difficiles au cours de votre carrière d'entrepreneur et il y a des défis qui euh, paraissent être insurmontables. Mais j'ai toujours gardé à l'esprit le fait que ce que je contribue à la société a une valeur et que cette lutte, que ce travail et à un objectif qui va bien au-delà de mes intérêts individuels. Et je bénéficie du soutien d'une communauté de personnes qui me mo motivent, qui m'encouragent. Et ça, je pense, est très important. Sans ça, je pense que je n'aurais pas pu survivre aussi longtemps. Quelle est la meilleure façon euh, de faire durer la réussite d'assurer une réussite sur le long terme dans le monde de l'entreprise Très bonne question. Je pense que c'est une question de comportement. Euh, Sarah nous a parlé de son expérience. Nous avons euh, entendu parler du fait que le comportement, l'attitude, c'est la clé de la réussite. Et dans le monde de l'entreprise et des affaires, ça peut être vraiment un élément déterminant. Et je pense qu'il faut également faire preuve Adaptabilité. Si vous ne pouvez pas vous adapter euh, au changement, eh bien euh, vous, vous ne pourrez pas euh, poursuivre euh, sur la voie de la réussite. Et si vous euh, regardez tous ces entrepreneurs, euh, eh bien, ceux qui ont réussi, ils ont été confrontés à des défis à des difficultés. Et ils ont fait preuve de persévérance, ils ont tiré les enseignements de leurs échecs et ils se sont relevés pour poursuivre sur la bonne voie. Eh bien, moi, je pense que pour réussir, il faut également planifier. Vous savez, beaucoup d'entre nous démarrent une entreprise parce que nous avons une vision, parce que nous avons peut-être un une source de financement, mais sans planification, eh bien, je ne pense pas que ça puisse marcher. Il faut savoir vers où nous allons. Il faut avoir des jalons et euh, prendre des décisions en tant qu'entrepreneur en gardant cet objectif ultime à l'esprit. Et je pense que ça, c'est également la clé du succès. Quels sont vos conseils pour ceux qui souhaitent démarrer dans le monde de l'entreprise Eh bien, moi, je pense qu'il euh, ne faut jamais oublier que quoi que vous sou souhaitiez bâtir euh, prendra la forme d'une entreprise. Et il faut garder votre vision, mais il faut également que ce soit réalisable, que ce soit euh, qu concrétisable sur le terrain. Euh, vous, pouvez, vous, vous voulez peut-être éradiquer la pauvreté, mais il faut bien démarrer quelque part. Et c'est pour cela que j'ai parlé de cette méthode scientifique. Nous avons tout d'abord l'hypothèse, ensuite nous avons une première expérience, une petite expérience. Les pas, euh, petits pas vers l'innovation. Si vous voulez tout de suite brûler ces étapes et, et créer cette innovation révolutionnaire, je pense que vous risquez de vous brûler les ailes. Et donc, je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme tout en euh, étant courageux. Et vous, Saran, quels sont vos conseils pour les jeunes entrepreneurs je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et puis faire preuve de souplesse parce que vous allez connaître des époques où les choses n'iront pas exactement comme vous le souhaitez et vous aurez besoin de vous adapter, d'avoir les chines souples et de vous entourer de personnes compétentes. Pour moi, le succès tient beaucoup à ces personnes qui m'ont entouré pendant ces neuf dernières années à FES Africa. Non seulement vous entourez de personnes que vous aimez, mais que vous respectez et qui vous soutiennent à 100%. Alors, je le répète, être disposé à s'adapter, choisir les bonnes personnes pour s'entourer et être courageux. Bon, effectivement, c'est irremplaçable. Il faut à tout prix être bien entouré. Retournons à l'Ousaka. Il y a encore des questions à poser Alors, Oui, on vous entend parfaitement. Deux questions. Quels outils vous utilisez pour vos collaborateurs Comment parez-vous aux impacts négatifs de certaines entreprises qui n'ont pas abouti La première question, c'est les ressources et les outils disponibles pour innover. C'est ça que vous voulez savoir Oui, qui pourrait favoriser une collaboration Bien. Et votre deuxième question, monsieur Eh bien... Justement, parlant d'innovation, comment parer aux impacts négatifs euh, sur votre entreprise Eh bien, pour la collaboration, dans mon expérience, euh, les chefs d'entreprise sont des personnes disposées à vous parler de leur expérience, faire preuve de transparence. Ils sont toujours prêts à vous décrire ce qu'ils ont fait, euh, vous raconter leurs succès comme leurs Échec. Euh, je sais que la collaboration existe entre chefs d'entreprise et qu'elle est grande et, et qu'il y a peu de secteurs dans l'économie où euh, vous allez vous tourner vers votre concurrent pour euh, lui parler de votre. programme ou euh, fin d'investissement. Non, vraiment, les chefs d'entreprise ont un sens de la collaboration. Très profond. Et il y a des villes dans le monde qui organisent des groupes de, permettant de financer des projets. Pourquoi les chefs d'entreprise réussissent quelquefois C'est parce qu'ils partagent des informations, qu'ils racontent ce qu'ils font et c'est comme ça qu'ils galvanisent les soutiens dont ils ont besoin. Dans les pays, il faut justement faire passer des messages, c'est comme cela qu'on réunit des talents et qu'on fait marcher l'entreprise. Maintenant, pour ce qui est de l'innovation et des outils propres à innover... Vous savez, tout est à inventer. Il y a des gens qui pensent que je devrais garder mes secrets dans euh, derrière les portes de mon laboratoire. Il y a des gens qui ont peur de vous parler de ce qu'ils ont créé. Ils se réclament de la confidentialité. Mais je crois que sur le plan de l'innovation, je pense que les chefs d'entreprise de par le monde ont toute l'attitude pour tester des euh, moyens propres à créer des entreprises ou les euh, faire décoller. Moi, je pense que la collectivité des chefs d'entreprise a un riche euh, patrimoine à cet égard. Moi, je voudrais revenir sur la collaboration que vous avez très bien évoquée. J'estime que... Quand on est un chef d'entreprise, il faut comprendre qu'on a besoin de collaborer. Moi, dans mon expérience, j'ai remarqué que les chefs d'entreprise considèrent la collaboration comme étant des moyens d'obtenir des points de vue différents du leur sur ce qu'ils font. C'est bon d'avoir le regard de l'autre. C'est bon aussi de faire en sorte que votre planification, votre opération compte sur la collaboration. Ça vous rendra meilleur chef d'entreprise et plus performé. Pour nous, à Face Africa, nous estimons que nous avons de meilleurs résultats quand nous collaborons avec des agences, des instances gouvernementales ou d'autres organisations qui font un travail analogue au nôtre, mais qui ont quelquefois de meilleurs moyens que nous, plus de ressources que nous, et qui ont accès à des financements. Et je pense que mettre en commun des idées, des ressources, ou faire une proposition aux fins d'obtention d'un don, eh bien, quand vous collaborez avec d'autres institutions qui ont de l'expérience, qui ont plus de personnel, qui ont une meilleure assise sur le marché, eh bien, cela fait que votre demande de don passe beaucoup mieux. Cela vous aide dans votre planification, mais cela vous aide aussi à mettre en forme votre projet d'entreprise. Merci. Qui vous a inspiré Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise Je vous laisse répondre. Vous savez, mon parcours euh, en fait a été inspiré par euh, ce que je voyais autour de moi. Il n'y a pas eu... Euh, un leader ou un mentor. Hum, J'ai quitté mon pays à 8 ans, je suis revenu 20 ans plus tard. Et dans l'intervalle, j'avais eu accès à des ressources et à des opportunités qui allaient me permettre d'avoir un impact sur la vie des gens qui, sans moi, n'auraient pas l'opportunité d'avoir accès à quelque chose d'aussi indispensable que de l'eau propre ou euh, des services d'assainissement j'ai donc euh, euh, tiré parti de ces opportunités que j'avais et puis j'en ai fait des opportunités pour les autres, tout simple. Bien. Je crois qu'effectivement, être authentique, c'est une des principales qualités euh, à trouver chez un chef d'entreprise. Les mentors ont aussi un rôle à jouer. Jouer un rôle de mentor quand on est quand on est dans l'entreprise, quand on est en politique, est très important. On en revient à la question de la collaboration, de cette sagesse on peut, dont on peut tirer parti auprès des autres. Je crois que tous, tant que nous sommes, qui avons réussi à un moment donné, vont dû essuyer un échec et c'est le moment où cette collaboration nous aide. Même si vous envisagez seulement pour le moment de devenir chef en entreprise, sans savoir vraiment si vous vous lancerez, eh bien... Il faudra vaincre beaucoup de réticences et surtout vous lancer courageusement. Avez-vous rencontré des mentors Déterminant quand vous avez créé FES Africa. Moi, je crois que l'arme euh, euh, secrète du chef d'entreprise, c'est bien de résister aux échecs et de savoir euh, échouer pour mieux réussir ensuite. Moi, en ai fait un, je me suis fait un devoir de, de former des jeunes, de leur montrer qu'il y a beaucoup à apprendre de ces échecs, avoir un mentor c'est un enrichissement cela m'a aidé dans ma vie euh... Si vous avez accès à tous les financements du monde et si vous n'avez pas un mentor euh, avec qui euh, confronter vos idées, vous n'irez pas vraiment loin. Je crois que c'est cela le rôle du mentor, que de vous offrir son expérience, vous aider quand vous connaissez un échec. et J'estime que tous les chefs d'entreprise ont besoin de rechercher ces types de mentors. Justement, sur ce sujet, je dirais toujours que l'argent a un prix. Et, et C'est vrai, quand on obtient de l'argent, il faut le rembourser. Mais les conseils, eux, n'ont pas de prix. Mobiliser 500 000 dollars, effectivement, cela vous aide, mais les conseils d'un mentor, ça n'a pas de prix en comparaison qui vous aideront à aller encore plus loin. Je voulais juste répondre à cette question. Comment trouver un bon mentor? Vous savez, ils nous entourent, ils sont là autour de nous. Ce sont quelquefois des chefs d'entreprise qui ont réussi dans nos communautés et qui se feraient un plaisir de donner des conseils à un jeune qui veut lancer sa propre entreprise. Regardez autour de vous, tournez-vous vers ces gens euh, à qui, en qui vous avez confiance, qui ont réussi, racontez-leur ce que vous voulez faire. Tournez-vous vers eux et vous serez surpris de voir à quel point ces gens sont seront heureux de vous parler de leur expérience et vous donner les conseils dont vous avez besoin et qui sont critiques quand vous vous lancez dans une entreprise. Je crois que l'essentiel à retirer de cet entretien, c'est surmonter les échecs et surtout se tourner vers un mentor pour obtenir un soutien. Quelles sont les erreurs les plus courantes que font les jeunes chefs d'entreprise il me semble que c'est euh, bien comprendre la réalité sur le plan opérationnel. Euh, on ne peut pas rester dans l'idéal. Il faut savoir se lancer, passer aux choses concrètes, prendre en compte les opérations, le quotidien, les petits rouages qu'il faut savoir régler c'est difficile de monter une entreprise. Il faut, avoir, faut être un visionnaire, mais il faut être aussi un gestionnaire. Et souvent, quelquefois, c'est le travail de fond qui a manqué et qui s'est traduit par un échec. Qu'en pensez-vous? Quelquefois, ne pas aller jusqu'au bout de ses idées, négocier, marchander, ne pas faire l'effort voulu et la... explique. Je crois que tout mobiliser pour réussir est la clé du succès. Je crois que quelquefois on essaie de garder une petite structure qui va coûter peu d'argent mais seulement voilà, si on veut faire de l'argent un jour, il faut savoir investir et en dépenser. Maintenant... Je m'aperçois qu'il faut investir dans les gens, investir dans le marketing pour bien créer une institution qui aura une assise solide. Je crois que force nous est de reconnaître qu'il faut investir dans les moyens, dans les capacités humaines qui porteront notre entreprise ensuite. Bien, retournons en Zambie pour une dernière question. Je m'appelle Kennedy. Si les jeunes Africains doivent se lancer dans l'entreprise, à votre avis, pour quelles raisons doivent-ils le faire? Eh bien, il y a trois raisons à cela. La première, c'est que c'est ces émancipateur. Qui n'a pas envie au monde d'être un patron Créer des opportunités pour d'autres autour de soi, même si créer une entreprise est un travail risqué, c'est quand même exaltant. Deuxièmement, où au monde, allez-vous vous retrouver dans une situation où vous connaîtrez des échecs sans être renvoyé après c'est la deuxième raison. Et la troisième, c'est que, à la base de l'entreprise, il y a des valeurs qui sont universelles, un idéal. Ça transcende tout, les, les cultures, les frontières. Vous avez un objectif, et cet objectif, vous y tenez tellement que vous allez surmonter tous les écueils que vous rencontrerez en route. Et les jeunes de par le monde, comme en Afrique subsaharienne, euh, ont envie de faire quelque chose de leur vie et de se lancer dans ce genre de choses. Oui, c'est une très bonne question. Et j'espère que nous aurons réussi par ce programme à vous convaincre euh, qu'il est bon de, la, de se lancer dans l'entreprise ou, ou que vous avez tout à fait raison d'insister pour porter la vôtre. Bien sûr, il y a des empûches, des difficultés, mais il y a aussi ce problème qu'est le chômage. Euh, 80 vous avez des jeunes qui sont au chômage dans certains pays. En créant des entreprises, en devenant chef d'entreprise, vous allez permettre de résorber le chômage qui fait partie de ces problèmes de développement euh, comme le chômage débouche sur la violence, sur euh, des tas de difficultés. Donc, non seulement vous allez créer des emplois en, en vous lançant dans l'entreprise, mais vous allez donner quelque chose à ces jeunes de votre communauté et puis... Vous allez leur offrir cette liberté, cette indépendance tout en vous, dotant vous-même de cette latitude dont vous avez besoin. Il n'y a pas d'autre satisfaction plus grande que celle d'être son propre patron, avec cette satisfaction de créer des emplois autour de soi. Et pour moi, par exemple, ça se résume au fait que je donne à l'Afrique de prendre son destin en main, de mettre en œuvre son programme de développement parce qu'il y aura maintenant moyen d'envoyer de les, les enfants à l'école, de leur donner une bonne santé parce que tous ces gens qui désormais auront un travail pourront donner une vie meilleure à leurs proches. Vous savez, les œuvres bénévoles, caritatives, n'ont pas donné de bons résultats. Ça n'était pas des solutions à long terme pour les difficultés de l'Afrique. Moi, je crois que créer des entreprises, donner la possibilité à des jeunes de créer quelque chose dans le cadre du secteur privé et une solution d'avenir. Merci, Sarah. Je dis toujours que après le soleil, la plus grande ressource de l'Afrique, c'est son peuple, c'est sa population. Encore une question en Zambie. Allez-y. Hello. Oui, bonjour. Je m'appelle Vincent témo Et j'ai une question à propos du financement. Il est évident que le financement est un des plus grands défis pour les entrepreneurs. Avez-vous des conseils pour lever des fonds et pour avoir accès au financement Très bonne question, merci. Il faut tout d'abord se rappeler que les marchés sont également une source de financement. Autant que... Euh, les banquets. Et si vous pouvez proposer euh, des services à un petit segment du marché, eh bien, vous pouvez avoir accès à un financement également. Il faut également se rappeler qu'en euh, Afrique subsaharienne, il y a énormément de financements qui proviennent d'entreprises étrangères. Et il y a un paysage en évolution avec des investissements sur le long terme qui proviennent de grandes entreprises. Et je pense que certains entrepreneurs peuvent euh, coopérer avec ces grandes entreprises euh, en faisant partie de cet écosystème, de, en faisant partie de cette chaîne d'approvisionnement en Afrique subsaharienne. Pour ce qui est euh, des financements plus traditionnels, je pense qu'il faut avoir un plan commercial, euh, un projet qu'il faudra euh, définir et euh, partager avec tous ceux autour de vous. Il faut euh, effectivement euh, atténuer les risques et euh, rendre votre projet attractif pour les investisseurs. Oui. Il est vrai que le problème du financement, ça reste un grand défi, mais il faut éviter de se poser des barrières. Il n'y a pas que les financements traditionnels, les crédits, les financements d'investisseurs, il y a également d'autres sources de financement potentielles qui euh, émergent et il faut faire preuve d'innovation, de créativité, il y a le financement collectif, il y a les pépinières d'entrepreneurs de, tels que le programme euh, Tony et il faut également parfois établir des partenariats avec euh, des parties prenantes locales, des groupes communautaires et d'autres entreprises pour euh, justement... booster cette demande et il faut euh, avoir donc un réseau élargi. Il faut euh, étendre ce réseau, avoir plus de partenaires et aller au-delà de votre cercle intime, euh, au-delà de votre communauté pour créer un réseau mondial. Et cela est possible aujourd'hui avec les médias sociaux, avec Internet. Et vous pouvez utiliser les, ces technologies-là et donc explorer toutes les opportunités qui se présentent à vous. Euh, merci, Sarah. Une dernière question de la part d'un de nos internautes. Quel a été euh, le moment phare le plus satisfaisant dans votre carrière d'entrepreneur. Je pense que la satisfaction est fondée sur les résultats, euh, sur l'impact que nous pouvons avoir sur les vies autour de nous. Notre objectif, c'est de résoudre le problème de l'eau et de l'assainissement en Afrique subsaharienne. Cela affecte 350 millions de personnes. C'est énorme. Et je pense que plus... Nous pouvons avoir accès à ces personnes. Plus nous pouvons permettre euh, aux populations d'avoir accès à de l'eau propre, eh bien plus nous, pouvons, nous pourrons être satisfaits. Parce que nous voyons l'impact que nous pouvons avoir sur ces communautés, sur leur santé, la santé euh, des hommes, des femmes et des enfants. Permettre aux enfants d'être en bonne santé, d'aller à l'école, permettre euh, aux femmes d'être plus actives, de euh, participer à la vie économique des communautés. Vous savez, en Afrique, les femmes euh, passent 50, 40 milliards d'heures à marcher pour aller chercher de l'eau. Et imaginez euh, l'impact économique que cela a sur le continent. C'est vraiment considérable. Donc, Il y a une approche euh, transversale avec plusieurs dimensions et nous pouvons avoir un impact sur la vie des gens, et cela est très satisfaisant. Formidable, nous n'avons plus de temps à notre disposition. J'aimerais vous remercier tous, euh, vous qui nous avez suivis en ligne, euh, nos euh, amis à Lusaka et tous ceux qui ont partagé leurs opinions, leurs commentaires. Si vous avez des commentaires, euh, c'est maintenant ou jamais. Oui, eh bien, je voudrais dire que je suis très optimiste. Euh, quant à l'avenir de l'Afrique. L'Afrique monte, l'Afrique a évidemment encore des défis à surmonter, mais nous devons euh, vraiment tirer parti de ce potentiel, du potentiel de ces jeunes entrepreneurs. Ils ont une possibilité de transformer le continent grâce à l'entrepreneuriat. C'est vrai, il y a euh, donc une nouvelle page, qui, qui, qui un nouveau chapitre qui s'ouvre. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne journée ou bonne soirée. Merci Dante.